Donc si vous cherchez une personne avec ces critères que je viens de citer, ou que vous voulez vivre une nouvelle expérience avec moi, je suis con. Té Une belle victoire La plupart du temps c'est euh. c'est Mika qui lui me touche Et ça c'est propre. Tu me fais passer frère Non, c'est pas ce que vous croyez. c'est Salut tout le monde, c'est Folirex. J'espère que vous êtes tous Rex. Et si vous êtes là, si vous êtes intéressé par Mario Kart 8. Non Folirex Kart 8. Mais, mais, car 30 Rex. Pas merde, car, -car Donc le jeu est sorti le 30 mai en France. Et vous savez quoi Le jeu est sorti le 75, je crois. En moi, on va le découvrir ensemble. Sensationnel. <truits> Nous voilà directement dans le Mario, on voit qu'il y a 5 modes disponibles avec un mode solo, un mode multijoueur solo, un mode à solo. <truits> Un mode non je ne dirais pas mais de vlas Merde, merde je l'ai dit, merde, merde, oh merde, merde, merde. oh merde Alors la nouveauté c'est Mario Kart TV qu'on voit tout en bas de l'écran C'est pas un mode de jeu c'est plutôt suite Nouveauté de Mario avec son sim sim Qui vous permet de partager vos moments forts de vos circuits avec moi, moi. Je vous présente ça un petit peu plus en détail après c'est un petit peu dérangeant. Niveau personnage, on a les personnages habituels avec le retour des cartes de jeu qui n'étaient pas présents lors de la version sur Mario Kart 8. Autrement, bah on peut s'affronter jusqu'à 12 joueurs. Non On peut s'affronter jusqu'à 7. J'ai même eu la chance de croiser des joueurs mondialement connus avec Mario, qui est surnommé dans le jargon Mais mais C'est marrant, merde. Non C'est ma vidéo, je dis ce que je veux ici. mais Et bonne, il y a même compte des chinois. Allez, je vous présente le mode Mario Kart TV. Je sais que vous l'attendiez parce que c'est la grosse nouveauté. C'est un truc extraordinaire. Faut vraiment. Je sais pas, moi, j'ai jamais été influencé par la pub. Quoi mmh Ah oui. Je suis contre. Mmh, mmh, mmh, mmh. Salut les gamers, c'est Mario. Alors Comme vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui on va parler des pubs. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus à la télé et sur internet. C'est vrai, ça fait plusieurs années qu'on se fait avoir par Activision par exemple. J'ai de ta maman. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit Il Y'a y a rien de drôle. Et en parlant de ta maman, justement. Vous avez vu comment ils procédaient pour faire leur pubs chez Ganon et monsieur, vous Mais, mais... <rire> C'est qu'on voit comment ça aurait dû être fait? On, on en refait une? Ok, c'est parti. Alors, si toi aussi, la vidéo, c'est de la bonne, alors partage la vidéo, aime-la et abonne-toi si t'as envie. Salut, c'est le matin et je m'incruse pour vous dire un tout petit truc. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un petit lien pour utiliser mon image afin d'enchaîner un maximum de belles victoires. N'hésitez d'ailleurs pas à la partager sur Twitter. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir auprès du groupe afin, avec vous, de passer une belle victoire.